Défaillance pour nous, obtenir les réactifs, ça a été très compliqué. Encore aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Mais globalement, si on regarde le bilan général, je pense que le système de santé français est quand même un, un des meilleurs au monde, quand il faut dire ce qui est. Ce qu'on peut améliorer, c'est l'autonomisation, même s'il faut des directives nationales qui soient très claires, mais laisser peut-être un peu plus de, de latitude au, au, au terrain. En termes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 On aurait pu démontrer l'efficacité ou la non-efficacité de la molécule. Peut-être que le chapitre aura été clos. J'ai du mal à comprendre comment la médiatisation à outrance a réussi à dépasser totalement la science. Le, le temps de la science n'est pas le temps médiatique euh, attendu par la population. Et, et on se retrouve en porte-à-faux finalement. Et la communication médiatique précède celle scientifique. Et ça, à mon sens, ça a été un énorme problème.